Je vous avais tourné cette vidéo, par contre la vidéo n'a pas fonctionné. Donc je vous retourne le début de la vidéo, je suis vraiment désolée. Donc ce qui s'était passé, ce que je vous disais dans cette vidéo, c'est que j'allais faire mon test de grossesse pour savoir si j'étais enceinte ou pas. Donc en fait, euh, ce test de grossesse, j'ai cette vidéo, donc je vais vous la mettre à la suite euh, aujourd'hui. Et, et on va faire donc ces tests de grossesse ensemble, on va en faire sur plusieurs, jo plusieurs jours, puisque le premier test de grossesse, je l'ai fait à 8 décembre. DPO. Alors avec le recul je me suis rendu compte que je n'étais pas à 8 DPO mais à 10 DPO Puisque en fait j'ai ovulé deux jours avant ben, la date que je pensais Et euh, donc du coup c'est un test à 25 que j'ai fait C'est à dire que ce test là normalement euh, détecte la grossesse à partir de 14 jours Voilà alors comme vous pouvez le voir j'en ai acheté quand même pas mal hein. J'en ai acheté 5 en sachant que j'en ai déjà fait un hier donc ça m'en fait 6. Alors c'est des tests que j'ai trouvé au supermarché. Donc au Super U exactement. Et en fait ils m'ont coûté vraiment pas cher du tout. C'est pour ça que j'en ai pris autant. Ils m'ont coûté 89 centimes il me semble. Donc j'en ai eu pour 4,50€ pour les 5. Donc ça vaut vraiment le coup. Hein. Après vous trouvez également des tests sur Amazon. Par contre ils ne sont pas toujours hyper fiables. Donc, euh, je ne vous le conseille pas forcément. Donc, comment procéder Tout simplement, hein, on l'ouvre, on le sort. Donc là, on vérifie bien qu'il n'y a pas de, de marque, rien du tout. Et ensuite, donc alors soit vous faites euh, pipi sur la petite bande. mais Il faudra bien le maintenir 15 secondes en dessous. Donc, vous risquez d'en mettre partout. Ou alors, alors, vous prenez un petit verre. Et vous avez donc euh, bien sûr uriné dedans avant. Et donc vous allez le plonger pendant 15 secondes dans le verre. Donc sans dépasser la petite flèche. Voilà, je vais le retirer. Je vais le refermer. Et là ce qui se passe, comme vous pouvez le voir, ça va remonter par capillarité. Donc, il va y avoir le contrôle et le test. Donc, le contrôle, ça, ça marque, en fait, euh, une petite barre qui est là, en fait, pour vous dire que le test fonctionne bien. Et ensuite, donc, il y aura la barre de test pour voir euh, si c'est positif ou si c'est négatif. Après, euh, ce, que, ce qui va se passer, c'est que si vous attendez trop longtemps, donc là, on va le laisser, euh, il faut attendre entre 3 et 5 minutes, mais si vous le laissez plusieurs heures, ce qui peut arriver, c'est qu'une ligne ici va se former très très très euh, légère. En fait, ça va être une ligne d'évaporation. Donc surtout, même si vous gardez vos tests après, si une, si une barre apparaît plus tard, il se peut, sur certains tests, c'est assez rare, mais il se peut qu'une deuxième barre vienne apparaître. Donc pour l'instant, hein, rien de flagrant, mais comme dit aujourd'hui, on est à 8 DPO. Donc, 8 jours après l'ovulation, donc logiquement, le test va être négatif. Là, je le fais pour, pour voir en fait l'évolution d'après les jours. Donc, demain, je vous ferai la même chose, mais avec euh, donc chaque jour un autre test jusqu'au dernier jour. Où là, logiquement, si je suis enceinte, le dernier devrait euh, afficher enceinte. Logique. Enfin, deux traits, hein, bien sûr. On va regarder un peu plus près ce que ça donne. Bien sûr, la mise au point ne se fait pas bien. Donc, pour l'instant, oui. il me semble négatif. Encore une fois, un négatif à 8 DPO ne veut pas dire forcément que vous n'êtes pas enceinte. Au contraire, ça veut simplement dire que c'est trop tôt. Tout simplement. Vu que nidation se fait à peu près à 7 jours donc logiquement elle s'est faite hier donc c'est quasiment impossible euh, que euh, que le test détecte quelque chose. Je vais quand même regarder de plus près alors vous, je sais pas si c'est très flagrant euh, en vidéo mais là c'est encore un petit peu rose sur cette partie donc attendez vraiment avant de regarder de très très près que tout soit bien blanc. Que vraiment tout soit bien, euh, bien passé. Là, c'est pas vraiment flagrant. Voilà. Alors, surtout les filles, ne désespérez pas. Hein, si vous voyez un test, un test négatif, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas enceinte. Euh, essayez de déterminer toujours votre, euh, votre date d'ovulation. Et essayez de voir si vous avez déjà des petits symptômes. Donc, moi, j'ai quelques symptômes. Alors, ça peut être très bien dans ma tête ou ça peut être des vrais symptômes donc pour l'instant j'en tiens pas trop compte je les note euh, j'utilise une petite application en fait où je note euh, tous les symptômes que j'ai et donc ça ça me permet de, de les suivre un petit peu je regarde également ma température tous les jours c'est à dire qu'en fait euh, voilà je, je, je sais que à chaque fois que j'étais enceinte, j'avais un, une courbe triphasique. Triphasique, ça veut dire qu'elle a trois phases, c'est-à-dire que à la première phase, en fait, euh, voilà elle est plutôt basse à, à 36,6 à peu près. Ensuite, au niveau de l'ovulation, on descend vers 36,4. Encore une fois, c'est très très variable suivant les femmes. On a personne n'a la même courbe, hein. même d'un mois à l'autre, vous n'avez pas la même courbe, donc logiquement. Euh, c'est assez bas, ça redescend un petit peu, le lendemain de l'ovulation ça remonte, logiquement, encore une fois c'est très variable suivant les personnes, moi ça remonte toujours à 36,8 et en fait après 7 jours, si vous avez toujours la même courbe, encore une fois c'est très personnel, moi c'est le cas hein. Mais quand euh, ça reste à 36,8, je n'étais pas enceinte, puisque j'avais cette température jusqu'au début de mes règles, même après. Par contre, si ça remonte de 0,2, donc à 37, dans mon cas personnel, mais euh, pour mon ancienne grossesse, j'avais un autre test de grossesse, et là, je montais euh, de, 37, euh, de 37 à 37,2, donc il y avait 0,2 de différence. Ben Là, en fait, c'est une courbe triphasique, donc... Euh, plus faible au départ, ensuite la petite euh, évolution au niveau euh, de, de l'ovulation, ensuite un peu plus haut et ensuite hop un autre palier encore plus haut. Et si ce palier encore plus haut, donc dans mon cas 37, se maintient au-delà des 14 jours, eh bien je sais que je suis enceinte sans même faire de test de grossesse. Donc là pour l'instant j'ai une courbe triphasique à voir maintenant si... Elle continue comme ça puisque euh, ça fait deux jours que, euh, que ma température est plus haute et stable à 37. Donc je vérifie de près. Bon. Ça semble toujours négatif. Encore une fois, c'est plus ou moins normal. Donc voilà, je, je vous parle dès demain, des prochaines. Bah des, des autres symptômes que j'ai. Aujourd'hui, alors les symptômes que j'ai depuis deux jours environ, c'est la poitrine un petit peu douloureuse. Cette nuit, étrange, étrangement, j'arrivais pas à dormir sur le ventre. J'avais des tensions dans le dos dès que je me mettais sur le ventre. Donc impossible. Et euh, j'ai dû me relever cette nuit parce que je me sentais pas trop bien. Alors. Nausée ou psychotage je sais pas mais en tout cas euh, voilà, en me levant euh, je me sentais vraiment vraiment pas bien ce matin rien du tout, euh, j'ai pas spécialement mal à la poitrine ils ont peut-être gonflé un tout petit peu je peut-être un petit peu mal sur l'extérieur vraiment comme, comme au niveau du pectoraux des, des pectoraux sur l'extérieur mais sinon pas grand chose en fait et euh, et sinon à part ça j'ai eu quelques boutons euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre comme symptômes hmm. Peut-être le ventre un tout petit peu gonflé, mais bon en même temps j'ai mangé des namières, donc c'est pas forcément euh, lié à ça. Et puis euh, voilà, j'ai quelques petits symptômes comme ça, mais rien de foufou pour l'instant. Donc à voir dans les prochains jours. Alors <rire> en fait, je. Euh, on est toujours à 8 DPO. Hein. Euh, en fait, euh, voilà, je vous avais dit que j'allais faire un test demain de nouveau. Et en écrivant en fait dessus, j'ai regardé d'un peu plus près. Je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas si mes... ce sont mes yeux qui louchent. Ah là là, en vidéo, ça. je pense que ça ne va pas du tout ressortir. Il faut vraiment voir avec une bonne lumière. J'ai l'impression, juste ici, qu'il y a une très très très légère barre. Je sais pas. Bon, <rire> on va attendre demain quand même avant de se réjouir, mais... Ah, on, on ne le voit pas juste là si quelqu'un la voit dites le moi dans les commentaires parce que ce serait rigolo moi je crois voir quelque chose en tout cas j'ai très très hâte d'être à demain pour faire le prochain test je vous dis à demain